Bonjour et bienvenue dans cette conférence, je suis très très très heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Alors on va voir aujourd'hui comment devenir la meilleure prothésiste ongulaire. Donc si vous ne faites pas du tout ce métier pour le moment, mais que ça vous titille un petit peu, eh bien on va voir tout ça dans cet atelier que je vous offre actuellement. On va commencer tout de suite par la question pourquoi cette conférence Pourquoi j'avais envie de vous donner cette conférence aujourd'hui Et eh bien tout simplement parce que pour moi c'était important euh, de pouvoir euh, vous donner accès à ce métier si vous avez toujours voulu euh, bah, faire ce métier ou que vous êtes intéressé à ce métier peut-être plus récemment. Mais en tout cas je voudrais vous donner toutes les clés pour pouvoir réussir dans ce domaine. Voilà, donc on débute tout de suite. Quel est le programme Qu'est-ce qu'on va voir dans cet atelier Alors juste avant de voir le programme, euh, surtout si vous avez la possibilité de vous mettre dans un coin tranquille pour écouter cette conférence et euh, de pouvoir éventuellement la regarder d'un ordinateur ou d'une tablette plutôt que d'un téléphone, c'est un peu plus pratique mais d'un téléphone ça fonctionne très bien également. Voilà, restez juste concentrés. c'est peut-être une conférence qui risque de changer votre vie eh bien, voilà, si vous pouvez y consacrer une heure ou deux heures, ça changera peut-être tout pour vous. Donc, essayez vraiment d'y consacrer un maximum de temps. Désolée, je parle du nez, je suis malade actuellement, mais ça ne m'empêche pas de vous délivrer le contenu que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui. Donc, le programme en 1, on va voir pourquoi devenir protéiste ongulaire va changer votre vie, plus la rémunération que vous pouvez en espérer. En 2, on va voir comment choisir la formation la plus adaptée pour vous. Et en 3, comment remplir automatiquement votre agenda sans le faire vous-même. On va continuer également sur comment augmenter vos tarifs là où les autres doivent les baisser et avoir, et avoir en même temps donc plus de succès. En 5, ma stratégie pour que votre formation vous coûte soit 0€ ou alors vraiment très peu et en 6, comment aller encore plus loin et atteindre les étoiles Et après le 6, je vous réserve un petit cadeau surprise. Euh, et bien du coup, restez bien jusqu'à ce moment-là si vous voulez le découvrir. Et je pense que ça, c'est vraiment la pépite qui va changer des vies puisque euh, des personnes... Euh, ont déjà assisté au type de formation que je propose et ce cadeau surprise j'en ai eu des retours extraordinaires de gens qui ont qui m'ont dit qu'elles ont pleuré qu'elles ont évacué plein de choses donc si vous sentez que dans votre vie actuellement vous avez besoin d'évacuer un petit peu de changer peut-être d'horizon que votre vie actuelle ne vous convient plus et eh bien c'est vraiment le moment de travailler sur vous des fois on sait pas trop comment travailler sur soi ben, des fois rien qu'une conférence ça peut déjà changer énormément de choses et si ça aura rien changé pour vous et eh bien euh, voilà vous aurez euh, dépensé, on va dire, une ou deux heures de votre temps. Mais au moins, je, je suis persuadée que vous retiendrez des petites pépites de cette confiance. Voilà, donc on passe tout de suite à la suite. J'ai envie de vous poser une question. C'est comment vous sentiriez-vous si d'ici six mois, vous pourriez avoir l'activité de vos rêves, le revenu idéal et que vous pourriez euh, donc avoir plus confiance en vous Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de faire Vous auriez envie de partir en vacances, de gâter vos proches, de passer plus de temps peut-être avec vos enfants ou de enfin dire adieu à ce patron qui vous rend la vie impossible Voilà, donc répondez bien à cette question. Je vais vous laisser 10 secondes pour y réfléchir. Voilà, essayez de voir. Quel est pour vous l'impact que ça aurait si vous aviez donc d'ici six mois l'activité de vos rêves, que vous pourriez pratiquer de chez vous et euh, surtout ben, que vous ayez plus confiance en vous, euh, que vous osiez aller peut-être plus vers les autres ou du moins que vous oseriez choisir les personnes avec qui vous avez envie de travailler voilà, donc on va passer à la suite, donc je vais me présenter, donc qui suis-je Je suis Nathalie Krebs, je suis la fondatrice de Your Nails International. Alors pourquoi j'ai eu envie de fonder Your Nails International Tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans ce métier, il y avait beaucoup trop de personnes qui étaient négatives, qui se tiraient dans les pattes, euh, parce qu'on a trop tendance à croire que l'autre est un ennemi, euh, quand je parle de concurrente bien sûr hein. Moi j'aime pas le terme de concurrence Moi j'aime plutôt le terme de challenge Voilà si elle fait quelque chose Et que je sens qu'elle est meilleure que moi Et eh bien ça va me pousser à moi-même être encore meilleure Et c'est de la compétition saine pour moi dans ce sens là Et moi c'est ce que j'ai voulu proposer C'est de vous amener au plus haut niveau Pour que le niveau euh, bah, voilà, de, de la concurrence n'existe même plus Puisque vous soyez vraiment à un autre niveau Voilà donc euh, c'est mon objectif personnel et surtout mon objectif c'était de vous créer une formation 100% liberté donc euh, sans avoir besoin de vous déplacer euh, de prendre des congés de quitter vos enfants de de voilà dire à votre patron euh, je fais une formation là vous faites vraiment comme vous voulez vous la suivez à votre rythme euh, le, le, avec le temps qu'il vous faut de toute façon je vous réexpliquerai tout ça par la suite donc mes expériences euh, personnelles donc c'est que j'ai ouvert mon institut euh, en 2005 donc avant ça, j'ai fait un bac scientifique et un BTS esthétique cosmétique. Et donc, euh, du coup, là, je le niveau prof. Donc en 2008, j'ai souhaité devenir formatrice, mais j'ai fait des formations d'abord en centre, chez moi. Et euh, du coup, vu que j'étais un peu frustrée par le fait de pouvoir former les élèves que pendant une à deux semaines, parce qu'après ça devient compliqué en termes de logistique et aussi en termes de tarifs pour euh, les élèves, eh bien j'étais frustrée de voir que je ne pouvais pas leur enseigner vraiment tout ce que je savais tout ce que j'avais appris durant ces années et moi-même à, à mes débuts j'étais vraiment très très seule malgré que j'avais suivi une formation en fait je me suis rendu compte que très très vite j'étais perdue dans la nature et que euh, du coup ben, ça ne me convenait pas euh, les formations d'une ou deux semaines c'est pourquoi j'ai voulu en euh, ben, 2011 créer donc Your Nets International et créer un peu plus tard les formations donc à distance au départ je me suis dit je croyais à cette idée reçue de à distance on ne peut pas réussir mais en fait si à distance on peut tout à fait réussir euh, même encore mieux puisqu'en fait on est accompagné beaucoup plus longtemps et que les problèmes qu'on qu rencontre en fait euh, durant nos premières semaines nos premiers mois nos premières années en fait quand on a quitté la formation eh bien on est seul face à ces problèmes et on peut se dire mais je suis la seule à rencontrer ça, est-ce que euh, j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que je suis réellement faite pour ce métier et là en fait dans cette formation là que je vous propose c'est en fait euh, bah, tout l'inverse qui va se passer puisque vous vous rendez compte que les autres élèves vivent exactement la même chose que vous et qu'en fait c'est tout à fait normal et là vous ne perdez pas espoir, vous gardez le courage et vous avez des tas d'autres personnes hyper bienveillantes puisque je forme hein, que des filles bienveillantes qui vont vous, euh, vous rassurer sur ça et vous élever voilà, vous permettre d'accéder à un autre niveau et d'aller toujours plus loin donc il n'y a pas seulement moi qui va vous aider mais également les autres élèves bienveillantes si bien sûr hein, vous, vous avez envie de, de faire cette aventure avec moi, bien sûr rien ne vous, euh, vous oblige, donc j'aimerais également vous présenter Jennifer parce que Jennifer c'est une personne formidable elle est vraiment euh, adorable, c'est moi au mieux j'ai envie de dire, c'était une élève de la formation une élève qui est super bien très gentille vraiment adorable et qui est très professionnelle également qui a l'œil de lynx comme moi et qui en fait va vous accompagner durant la formation sur le groupe privé donc elle s'occupe uniquement du groupe privé où là vous pourrez poster tous vos, euh, vos entraînements toutes vos questions toutes vos problématiques et moi je vous accompagne vraiment dans les évaluations pour corriger vraiment euh, au plus près grâce à des grâce à des vocaux chaque ongle, vraiment je vais le détailler et c'est ce qui va vous permettre de progresser, en fait on peut se dire à distance on voit pas bien euh, la, la formatrice va pas bien voir ce que je fais mais au contraire je vois beaucoup mieux parce que je vous mets au défi regardez vos ongles actuellement puis faites une photo et regardez la photo, vous allez bien mieux voir les détails de la pose en photo qu'en vrai. Donc en fait moi je vais pouvoir zoomer à fond à fond sur la photo, je vais avoir un ongle gros comme ça, je vais voir tous les détails et je vais réussir à savoir ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas bien fait et là je vais vous donner des conseils encore Personnalisé, donc, dans les évaluations. Donc, il y a pas mal d'évaluations dans chaque formation. Donc, voilà, c'est comme ça que je vous accompagne. Et moi, personnellement, pourquoi j'avais envie euh, de, de créer? Donc, voilà, qui je suis, moi, si vous me connaissez pas personnellement, donc, en dehors de Your Nails, euh, donc, euh, j'ai actuellement euh, bientôt 37 ans. Et je suis maman donc de deux petites filles qui sont adorables. Et euh, j'ai voulu travailler donc de chez moi. Et j'ai tellement aimé ce métier que j'ai voulu aller beaucoup plus loin. C'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, voilà, je me suis dit, il y a des choses importantes dans la vie. L'important, c'est pas que soi, c'est également les autres. J'avais ce besoin de transmettre. Et je l'ai surtout eu à un moment donné, quand j'ai eu une grave maladie. Euh, à ce moment là j'étais un peu euh, voilà j'étais un peu perdue dans ma vie je savais pas vers quelle direction aller peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez également ou que vous avez connu par le passé et à ce moment là j'ai eu une très très grave maladie à, à 24 ans j'ai appris que j'avais une tumeur cérébrale incurable et cette, euh, cette maladie m'a amenée à vouloir former euh, d'autres personnes puisque j'avais envie en fait de, de donner de l'espoir aux gens, j'avais envie de de transmettre un petit peu euh, ma passion pour ce métier mais surtout j'avais envie que voilà de, de moi-même retrouver un but qui me nourrit et de donner un but qui nourrit d'autres personnes. Je pense que c'est important, quand soi-même on est passionné de quelque chose, qu'on puisse le transmettre, et le transmettre surtout de la bonne manière, c'est-à-dire de la manière bienveillante. Donc en fait, ce, cette maladie, de laquelle j'aurais pas dû guérir, en fait je me suis fait une promesse à moi et à l'univers, je me suis dit « si je guéris de cette maladie, je ferai de mon mieux pour donner de l'espoir à un maximum de personnes, aider un maximum de femmes à s'en sortir ». Euh, peu importe leur situation, peu importe où elles habitent dans le monde, je veux vraiment impacter un maximum de femmes et euh, pouvoir transmettre ce message de, de bienveillance, de gratitude et... Euh... Et d'espoir, de confiance en soi et de tout ça. Et c'est vraiment tout ce que je prône à la fois en tant que personne et à la fois en tant qu'entreprise. Et, et voilà, j'ai envie de vous, vous partager tout ça. Donc voilà qui je suis, je referme. Euh, donc la parenthèse, donc ma mission personnellement, donc comme je vous l'ai dit, c'est d'aider un maximum de personnes à vivre une vie merveilleuse, tant sur le plan professionnel que personnel, puisque si je peux vous aider sur le plan personnel, bah ben ce sera encore mieux, et ensemble changer le monde en devenant des modèles de réussite à tous les niveaux. Donc je veux vraiment que vous réussissiez pas que sur le plan de la maternité ou du travail ou de l'épanouissement, ou de couple, je veux vraiment que vous réussissiez à tous les niveaux. Et si vous réussissez à tous les niveaux, j'ai réussi ma mission personnellement. Donc euh, ma promesse, c'est de vous aider au quotidien en toute bienveillance à atteindre le plus haut niveau de compétence dans le domaine de l'onglerie et de la beauté en général, puisque je ne fais pas que les ongles, mais également l'extension de cils et le maquillage. Et peut-être un peu plus tard, d'autres domaines, mais pour l'instant je ne m'avance pas trop. Donc ça y est, on rentre dans le vif du sujet, donc atelier partie numéro 1, quelles sont vos valeurs principales et besoins Je pense que c'est important dans la vie de repartir de la base, c'est-à-dire que bien souvent on fait un métier, pourquoi parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de payer les factures, euh, on se dit on est parti dans cette direction pour, euh, pour faire ses études et forcément ben, on trouve un, un métier dans ce domaine là. Et je pense que c'est pas la bonne réflexion qu'on a. Euh, on, on devrait avoir une autre réflexion, on devrait partir de qui nous sommes nous pour voir quelle, quelle est la chose la plus adaptée pour nous et vers quoi on peut tendre pour être la plus heureuse possible. En fait, on a toutes des capacités différentes, et je crois que bien souvent, on ne se rend pas compte de ses propres capacités. C'est-à-dire que moi, cette capacité d'enseigner, euh, c'est quelque chose que j'ai eu depuis toute petite. C'est-à-dire que même à l'école primaire, je me souviens très très bien, euh, que même si j'étais pas la meilleure de la classe, hein, pas du tout, au contraire, j'étais même l'une des dernières, mais j'avais une grande capacité à, lorsque j'avais compris la leçon, la retransmettre transmettre à d'autres. Plus tard, je me suis rendu compte également que quand je faisais de la danse latine, une fois que la prof était partie, tout le monde venait spontanément, naturellement vers moi pour me dire Nathalie, est-ce que tu peux me remontrer J'ai vu que voilà, tu t'en sortais plutôt bien. Et en fait, j'avais cette capacité à retransmettre ce que j'avais appris. Et en fait, je me suis dit, c'est pour moi finalement une seconde nature. Mais c'était tellement une seconde nature que j'ai mis du temps à le comprendre et à réellement l'intégrer. Parce que je pensais que tout le monde avait cette compétence. Et je suis persuadée que vous avez des compétences, peut-être des compétences artistiques, peut-être des compétences d'organisation des compétences ou d'autres compétences que vous pourriez mettre à profit pour améliorer votre vie et pour créer votre job sur mesure. Alors là, je vous parle de la protégie angulaire, mais si mon message peut vous aider dans un autre domaine qui vous correspond mieux, et eh bien, encore une fois, j'aurai tout gagné. Puisque, encore une fois, mon objectif, c'est de vous aider principalement. Si après, je peux vous accompagner plus loin, parfait. Si vous n'avez pas besoin de moi, c'est parfait aussi. Tout ce que je veux, c'est vous apporter des pépites aujourd'hui. Donc, quelles sont vos valeurs principales mon alors je vous liste un petit peu les miennes et puis comme ça vous pouvez voir si vous cochez des cases également ou s'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'idée. Ma valeur principale pour moi c'est la famille. La famille est très importante. J'ai voulu euh, me créer un job où je peux rester à la maison, travailler tout en voyant mes enfants grandir. Par exemple ma deuxième fille a eu tout juste deux ans et en fait je ne l'ai pas fait garder un seul jour de sa vie. Donc, en fait, j'étais tout le temps avec elle et je m'arrange pour travailler quand le papa peut s'en occuper. Donc, on travaille ensemble, ça c'est plutôt génial. Et donc, du coup, euh, voilà, quand lui travaille, moi je m'en occupe et inversement. Et donc, il travaille donc avec moi dans Your Nails également. Donc, c'est Florian. Euh, donc ensuite, la liberté de temps. Pour moi, le, la liberté de temps, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. On peut croire que la richesse, c'est l'argent. La richesse, bah déjà c'est la santé, hein, bien sûr, mais c'est aussi le temps. Parce que pour moi, avoir un travail salarié, surtout quand on n'aime pas le faire, quand il ne nous nourrit pas, pour moi c'est une prison. C'est euh, On nous vole la denrée la plus importante qu'on ait dans la vie, c'est-à-dire le temps. Le temps est limité, on a une date de début, une date de fin, et si entre on passe la majorité du temps de sa vie à travailler et à faire quelque chose qui ne nous nourrit pas, qui ne nous élève pas dans la vie, qui, qui nous rabaisse, qui nous, qui nous fait nous sentir mal au quotidien Eh bien pour moi on a ça va être dur ce que je vais dire mais on a loupé notre vie, on nous a volé notre vie et moi ce n'est pas ce que je veux pour vous et il est jamais trop tard pour faire quelque chose qu'on qui nous, qui nous élève plus, qui, qui nous permet de nous sentir mieux au quotidien. Donc voilà, moi je veux vraiment vraiment vous aider dans cette direction. Donc l'indépendance financière, ça aussi, en tant que femme, de dépendre d'un homme, moi c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu. Il y a des femmes qui pour elles ce n'est pas un problème, moi c'est une valeur profonde pour moi, c'est de me dire je peux subvenir à mes besoins personnellement, aux besoins de mes enfants et si besoin même aux besoins de mon conjoint de ma mère, de même son conjoint à lui et plus largement voilà toute une communauté donc moi c'était mon objectif personnel c'était avoir assez d'argent pour ne pas me poser la question est-ce que je peux euh, aller faire les courses et nourrir ma famille, est-ce que je peux faire le plein naissance, est-ce que je peux euh, aller en vacances si je le souhaite je ne voulais pas me poser cette question la contribution, pour moi c'est important de contribuer quand on reçoit ben de, des gens et de l'univers Et euh, eh bien pour moi c'est important de redonner Donc c'est une valeur forte Le lien social également Voilà avec ce métier on peut avoir un lien social Donc euh, c'était très important pour moi aussi La beauté c'est une valeur Alors bien souvent on peut euh, se dire C'est un peu étrange de dire ça Mais la beauté est réellement une valeur importante Dans la vie en fait vous prenez par exemple, euh, j'ai pensé à ça juste avant, un petit chat sur le bord de la route. Un tout petit chat, tout mignon, il est là, il marche à peine, il miaule, il risque de se faire écraser par une voiture. Et vous voyez de l'autre côté de la route une grosse araignée, vraiment euh, pas très belle, toute poilue et tout. De quel côté vous allez vous arrêter pour sauver l'animal Je pense pas du côté de l'araignée mais plutôt du côté du petit chat. Pourtant c'est deux êtres vivants, deux êtres qui, qui ont peut-être envie de vivre de la même manière et tout qui ont peut-être la même conscience, on ne sait pas. Et euh, pourtant, on va aller vers le petit chat. On a cette notion, enfin, la plupart d'entre nous, je pense. Euh, moi, que vous êtes une passionnée des araignées et que vous détestez les petits chats. Moi, j'adore les petits chats, personnellement, et pas trop les araignées. D'ailleurs, j'ai une énorme araignée dans cette pièce et j'espère qu'elle ne va pas me grimper dessus à un moment donné. <rire> Petite parenthèse. Euh, donc, du coup, euh, on va plutôt s'arrêter vers le petit chat. Pourquoi Parce qu'on on le trouve beaucoup plus beau. Et en fait, même dans la vie, en général, les gens, ça a été prouvé, hein, il y a eu des études scientifiques, la beauté aide un petit peu, hein, on, on, à, à CV identique, on va en général choisir la personne qui est présente mieux. Malheureusement, c'est la ré réalité euh, de notre condition humaine. La créativité également, c'est une notion forte chez moi qui est développée donc dans ce métier. La notoriété, c'était impor important pour moi euh, de, de pouvoir être un minimum connu et reconnu pour pouvoir justement transmettre mon message. L'épanouissement personnel, pour moi c'était important d'être euh, d'être voilà bien dans, euh, dans mon corps, dans mon esprit, de, de me sentir bien personnellement. Euh, donc ce métier m'apporte ça, la reconnaissance et euh, donc le libre arbitre. J'avais envie de décider de ma vie entièrement, sans que quelqu'un puisse décider à ma place, donc voilà là je vous présente mes deux petites filles qui sont adorables, donc Mila sur la gauche et Anastasia, donc euh, là elle était un peu plus jeune sur cette photo mais elle vient d'avoir deux ans, donc, euh, donc voilà quels sont les avantages à devenir styliste ongulaire donc comme je vous ai dit, hein, ma valeur principale c'est la famille donc c'est pour ça que je vous ai mis mes deux petites filles donc c'est devenir son propre patron ça va être pratiquer un métier créatif et ludique travailler de chez soi frais d'essence forcément réduit, donc voilà, quand, si vous gagnez plus, ben voilà, vous, vous enlevez aussi vos frais d'essence. Donc, euh, ben vous pouvez gagner un peu moins et finalement avoir le même niveau de vie. Gérer son planning comme on le souhaite, s'occuper de ses enfants, les voir grandir, profiter de la vie, être libre et épanoui. Ne plus jamais, jamais avoir euh, l'impression de travailler, Désolée pour la faute de frappe. Faire de belles rencontres, égayer la vie de vos clientes, devenir la personne à connaître, créer un cocon à votre image. Moi aussi, ça c'était quelque chose, j'ai pris trop de plaisir à créer mon petit cocon, mon petit lieu où j'allais justement euh, ben, accueillir mes clientes. Bref, la, liber la liberté de vivre selon vos propres règles et choix. Voilà, donc là j'ai mis une petite comparaison des avantages, des inconvénients du métier de prothésiste ongulaire. Comme ça, ça va vous permettre de savoir si le métier est plutôt fait pour vous ou plutôt pas. Donc, avantage, c'est accessible sans diplôme. Oui, on n'a pas besoin de diplôme actuellement, même pas le CAP. Travailler de chez soi, vie, euh, bah, la vie de famille, forcément, hein, les horaires choisis et flexibles, c'est vous qui décidez de votre programme. Donc, si un mercredi. Euh, vous avez envie d'aller à la piscine avec vos enfants, et eh ben, vous pouvez le faire. Euh, les congés, les vacances, la rémunération à la hauteur de son travail et le contact avec la clientèle. Là je sens que ma bronchite me titille de plus en plus, désolée. Donc inconvénient de voir créer son entreprise et la clientèle, mais c'est quelque chose qui peut être également très passionnant à faire. Donc il n'y a pas de collègues mais des clientes. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, puisque si vos collègues sont pas top top, eh bien vaut mieux voir la cliente pendant deux heures que la collègue euh, pendant huit euh, heures de suite. Il n'y a pas de travail, euh, donc oui, alors l'inconvénient c'est pas de travail, pas de rémunération. Ça c'est vrai que c'est un souci mais on va dire c'est ce qui permet d'avoir de la flexibilité dans sa vie. Donc ça veut dire qu'on peut très bien euh, voilà, faire des choses qui n'étaient pas prévues à la base et réorganiser son planning comme on le souhaite. Aimer la pratique manuelle, donc oui si vous n'êtes pas du tout manuel que vous détestez ça, bah forcément ce métier ne sera pas pour vous et euh, demande de se former et de sortir de sa zone de confort. Ça, oui, il faut se former. C'est important puisque ce métier, c'est un métier à part entière. Il y a des choses à connaître, sinon ça peut être dangereux. Et donc, du coup, il faudra peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort et revenir à des cours. Mais vraiment, j'ai voulu que les cours soient ludiques, simples, accessibles et vraiment, vous pouvez y, euh, avancer dans ces cours à votre rythme. Donc forcément, eh bien, ce sera beaucoup plus simple pour vous plutôt que de retourner à l'école. Et euh, bah, vous pourrez faire face au, à la peur euh, de votre entourage qui va vous dire, mais euh, est-ce que tu es sûr Là, tu as un vrai travail, ça, c'est peut-être pas un vrai travail, est-ce que tu vas y arriver Tout ça, il bah, va falloir gérer ces peurs. Mais si vous êtes vraiment sûr de votre euh, voilà, de, de vos objectifs et de, de, de votre projet et eh bien il n'y aura pas de souci, vous serez droit dans vos bottes et vous direz non j'ai décidé de changer de vie et euh, je vais te prouver que j'ai vraiment euh, pris la bonne décision voilà donc un autre point qui va vous intéresser, je pense, c'est quel revenu peut-on percevoir Eh bien, euh, si vous ne vous formez pas du tout, que vous utilisez des mauvais produits, eh bien, vous pourrez espérer quelques dizaines d'euros par-ci, par-là. Mais les premières clientes que vous allez avoir, eh bien, ne vont pas vous recommander puisque avec des mauvais produits et sans formation, les ongles ne seront pas très jolies Et forcément, eh bien, vous allez euh, bah, faire sans doute des dégâts. Vous allez aller peut-être trop loin. Euh, dans les ongles, vous allez peut-être même travailler sur des ongles sur lesquels on ne peut pas travailler, puisqu'on ne peut pas travailler sur tous les ongles. Ça, je vous l'expliquerai en long, en large et en travers dans la formation. Et euh, donc, comment éviter aussi euh, bah, les, les gros soucis hein, d'infection, de, de choses comme ça. Donc, je vous explique tout ça. Et euh, donc, du coup, là, vous ne pourrez pas espérer grand monde, puisque le parrainage ne se fera pas, forcément. Mais par contre, si vous travaillez correctement, euh, alors dans les premiers temps bien sûr, il hein, y a tout le monde qui fait des erreurs, c'est normal, ça fait partie du processus. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez faire des très belles pauses, des pauses qui tiennent. Et donc du coup, on aura tout un système de fidélisation dans la cliente que je vais vous expliquer dans la formation. Donc euh, ça va vous permettre de gagner. Alors j'ai mis une fourchette assez large de 500 à 3000 euros. Pourquoi Parce que peut-être que vous ne voudrez travailler qu'en mi-temps et donc du coup prendre euh, juste une cliente par jour. Donc là vous pourrez espérer peut-être gagner dans les 500 euros. Par contre vous pourrez très bien vous dire non non moi je veux euh, travailler tous les jours, prendre 5-6 clientes par jour et là vous pourrez largement espérer les 3000 euros. Donc euh, voilà, alors vous pouvez poser peut-être la question, c'est en chiffre d'affaires, mais euh, dans un premier temps, lorsque vous ouvrez votre micro-entreprise, vous bénéficiez de, de l'ACRE, ça pareil, hein, je vous expliquerai tout en détail, sinon ce serait trop long dans, dans cette conférence, et qui vous permettra de ne quasiment pas payer de charges dans les premières années. Donc euh, vraiment, ce, votre chiffre d'affaires sera quasiment votre revenu, il faudra enlever quelques euros par pause, mais ça aussi je reviendrai dessus plus tard. Donc là, je vous mets un petit, euh, un petit témoignage de mes élèves euh, qui va vous permettre de... Euh, bah de voilà. Elles vont vous dire elles-mêmes combien elles gagnent, tout simplement. Très fort, dès le début. Euh, les chiffres n'ont fait qu'augmenter. Les objectifs que j'ai atteints là, aujourd'hui, c'est des objectifs que je me suis fixés au bout d'un an. Donc, je les ai atteints euh, au bout de deux mois. Ah oui. <rire> Et bien. Euh, ça a été... Euh, et là, c'est en train de prendre une ampleur. Enfin, ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu. Aujourd'hui, c'est une activité où tu peux en vivre, où tu arrives à te dégager un, un salaire Oui, largement. Pourtant, mes prix ne sont pas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 Voilà, donc comme vous l'avez vu, hein, les élèves euh, vous ont parlé. Alors là, voilà, j'ai que pris l'exemple de trois élèves, mais j'en ai, euh, ai formé euh, plus de 1000 des élèves. Donc euh, forcément, il pourrait y avoir plein, des tonnes de témoignages comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir hein, mes, mes témoignages. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comment choisir la formation la plus adaptée pour vous Eh bien, euh, on va la choisir par rapport déjà à votre niveau. C'est important de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas commencer par le niveau 2 si vous n'avez même pas les bases ou si vous avez peut-être commencé à faire juste une petite formation d'une semaine et que vous sentez que les bases ne sont pas, sont, pas euh, bah voilà, sont, sont pas bien acquises, eh bien, on, on repassera par la formation euh, 6 angulaire niveau 1. Pour moi, c'est important que soit maîtrisé donc si par exemple vous avez déjà un peu travaillé mais que les bombées euh, ne sont pas maîtrisés, les parallèles, euh, que vous n'arrivez pas à faire un ongle relativement long sans que, bah, qu'il casse, euh, que vos bombées ne sont pas parfaits, euh, que euh, vous ne savez pas faire des baby boomers, des choses comme ça, ou des french, ou de la pose sur pied, ou que vous ne savez pas euh, rallonger des ongles rongés, Eh bien ce sera important de revenir dans cette formation styliste ongulaire niveau 1. C'est vraiment la plus complète que je propose, et vraiment voilà, ce sera, ce sera très très important de faire les choses dans l'ordre. Ensuite, vos objectifs, c'est-à-dire que si vous voulez faire des poses relativement classiques, telles que ce que j'ai sur moi, c'est-à-dire relativement court, baby boomer, voilà des, des choses assez simples, et eh bien le, le niveau 1 peut vous convenir. Si maintenant vous voulez aller dans le nail art, dans les ongles XXL, dans les dans des techniques rapides, et eh bien là, il faudra peut-être prendre un pack de formation plus important. Et dans ce cas-là, ce sera plus intéressant pour vous de le prendre directement, puisque les formations qui suivent euh, donc dans le pack vont être euh, bah, proposées à un tarif réduit. Donc chaque formation sera réduite. Donc ça, c'est important de savoir quel est votre objectif à la base. Est-ce que c'est juste de faire les ongles euh, en faisant des choses alors, je dis pas, on peut déjà aller très très loin avec la formation niveau 1, mais si vous voulez vraiment faire des techniques plus pointues, vous spécialiser, eh bien, il faudra peut-être prendre un pack plus important. À savoir que vous pouvez prendre un pack de plusieurs formations et choisir par la suite quelle formation vous voulez y intégrer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr tout de suite, eh bien, entre le nail art, les techniques rapides, les choses comme ça, eh bien, ou même l'extension de style, hein, vous prenez un pack, vous pouvez ensuite venir placer la formation qui vous intéresse à l'intérieur. Vos contraintes, c'est-à-dire que, euh, eh bien, euh, suivant les contraintes que vous avez... Vous allez choisir plutôt une formation en centre, plutôt une formation à distance, plutôt une formation euh, longue, plutôt une formation courte. Bah, C'est à vous de décider. Ça, je ne pourrais pas décider pour vous. Je peux juste vous garantir que moi, j'ai fait des formations euh, en présentiel, en distanciel, ça n'a rien à voir. Et même moi, je me suis formée personnellement euh, à mes départs en présentiel et actuellement, je ne me euh, forme que à distance puisque j'ai vraiment compris que c'était comme ça on arrivait réellement euh, à apprendre dans ce métier. Pourquoi Parce qu'on peut revoir et revoir et revoir les cours à l'infini. En plus de ça, vous avez un accès illimité à mes formations et euh, à toutes les mises à jour que je fais. C'est-à-dire que même dans 10 ans, quand euh, vous reviendrez sur la formation, bah, il y aura des nouveaux cours, il y aura des nouvelles choses et ce sera toujours mis à jour. Pourquoi Parce que, encore une fois, pour moi, c'est important que si vous me faites confiance, eh bien, moi, je vous emmène le plus loin possible et je vous donne le maximum. Voilà, je ferme la parenthèse. Votre personnalité également puisque voilà si vous vous aimez les choses très très simples vous allez peut-être pas avoir envie de faire des choses très compliquées et au contraire si vous êtes une personne très excentrique qui aime vraiment les ongles super longs stiletto et tout ou amandre russe et eh bien peut-être que la base ça va vous frustrer complètement donc il faut vraiment adapter par rapport à bah, qui vous êtes et puis bien sûr votre budget le budget c'est important mais je dirais que ce n'est pas le plus important puisqu'il y a des solutions qui vont nous permettre de financer les formations, les packs de formation. Il faut déjà savoir qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire dans ce domaine ou de manière plus générale. Voilà, donc là je vais vous montrer euh, quelques petites, euh, voilà, un, des petits nail art de, euh, de mes élèves. Alors c'est des, des nail art qui ont été faits déjà il y a un certain temps. J'ai pas eu le, le courage de refaire un petit montage avec les nouvelles, donc c'est vraiment des anciennes poses euh, qui datent un petit peu actuellement. C'est vrai que les élèves font des choses bah, tout, aussi, tout aussi magnifiques, voire encore mieux. Donc euh, voilà, si vous aimez ça, et eh bien vous, vous adorerez euh, les, les nouvelles poses. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur euh, sur mon Instagram. Euh, je poste régulièrement des, des poses de mes élèves. Voilà, donc là c'est euh, quelques poses, hein. je ne les ai pas forcément triées ou mises dans l'ordre, il y a un peu de tout, il y a un peu de toutes les formations aussi, il y a du nail art, il y a des ongles plus longs, des ongles plus courts, voilà, il y a un peu pour tous les goûts. Voilà, on fait aussi du nail art en 3D, des choses pour Noël, alors là, au moment où je vous tourne cette, euh, cette conférence, il fait à peu près je crois 35 degrés là, <rire> je suis en train de mourir de chaud, mais voilà pas grave, je fais ça pour vous, <rire> j'en avais vraiment envie de vous tourner cette conférence, parce que ça fait des, des mois que j'essaye de, de me motiver à le faire, et à chaque fois, j'y arrivais pas, là j'avais très très très envie de vous tourner cette conférence, <rire> voilà, là on arrive bientôt au bout euh, donc euh, des ongles, donc vous voyez, hein, même malade, pas d'excuses, <rire> Voilà, on va, on va s'arrêter là peut-être parce que c'est un petit peu long et qu'on a encore pas mal de choses à voir ensemble. Donc j'espère que vous êtes motivés euh, pour la suite puisque voilà, on va voir encore pas mal de points qui vont vous aider, je pense. Donc là, là, on a à peu près la moitié. Je ne vais pas je vais vous épargner le reste et on va passer à la suite. Donc comment remplir automatiquement votre agenda sans même le faire vous-même Alors là, je pense que ça va vous intéresser. Alors en fait, euh, c'est très simple. Donc avoir euh, des clientes, c'est forcément le nerf de la guerre. Je pense qu'on est totalement d'accord avec ça puisque pas de cliente égale pas de revenus. Donc c'est comme l'essence qu'on va mettre dans la voiture pour la faire avancer. Donc euh, répondre au téléphone ça va vous prendre énormément de temps et surtout lorsque vous êtes dans une pause, vous n'avez peut-être pas forcément envie hein, alors que vous êtes en train de tracer la fringe de votre vie, elle est super droite, elle est nickel et là le téléphone qui sonne, vous risquez de, de louper un appel vous n'avez pas envie de ça. Donc moi, ce que je vous propose, ce que euh, ben, je vous offre en plus, en fait, euh, dans la formation, c'est toute une, euh, une formation en plus de création d'entreprise, développement de clientèle, qui est normalement à 1000 euros, mais là que je vous offre avec euh, donc, la formation que vous choisirez ou le pack de formation. Euh, alors pareil hein, c'est 9 qui ne va pas rester donc euh, si vous êtes motivé vraiment il va falloir juste après cette conférence vous inscrire ou du moins assez rapidement parce qu'en plus les places sont limitées mais bref petite parenthèse et euh, donc du coup où je vous explique pas à pas comment créer votre site internet et surtout comment vous allez pouvoir mettre en place grâce à un logiciel que euh, donc euh, voilà je vous, je vous expliquerai tout euh, comment fonctionne le logiciel et tout vous allez avoir un agenda en ligne sur votre site internet professionnel à votre image je vais vous donner des cours également de colorimétrie enfin ça ce sera mon conjoint euh, pour vous expliquer comment vraiment adapter et euh, eh bien vraiment tout votre visuel par rapport à qui vous êtes donc on va voir également comment créer un logo comment euh, créer des, de la publicité on va voir vraiment plein plein de choses hein. publicité gratuite, publicité payante si vous en avez besoin on va cibler vraiment sur ce qui fonctionne pour avoir des clientes. Et donc, du coup, ben, vous aurez votre agenda en ligne. Les clientes sauront qu'elles vont dans votre agenda directement et elles prennent rendez-vous en ligne. Vous avez même la possibilité, ensuite, de paramétrer des euh, mails automatiques ou euh, des messages automatiques qui vont rappeler le rendez-vous ça fait baisser également le nombre de personnes qui ne viennent pas chez vous parce qu'elles oublient le rendez-vous donc là en fait euh, vraiment tout est automatisé vous gagnez du temps euh, c'est hyper cool pour les clientes parce qu'en fait elles peuvent prendre rendez-vous à n'importe quelle heure si elles y pensent à 23h30 le soir et que toute la journée elles n'y ont pas euh, pensé parce qu'elles avaient un travail elles avaient des choses à faire, ben là à 23h30 elles peuvent aller sur votre site et prendre le rendez-vous en ligne Donc c'est vraiment la solution ultime pour avoir euh, eh bien, des clientes qui choisissent leurs créneaux. En plus de ça vous choisissez vous les créneaux qui vous intéressent Vous bloquez les jours où vous n'avez pas envie de travailler Et comme ça vous voyez votre agenda se remplir Vous y accédez super facilement depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur Et donc du coup vous savez tout le temps quand est-ce que vous avez des rendez-vous Avec qui avec leur numéro de téléphone, avec toutes les informations. Là, vous ne loupez plus rien. Parce que si vous êtes comme moi, tête en l'air, que vous croisez une cliente au supermarché qui vous dit « Je peux venir euh, le 28 à 15h » Oui, oui, bien sûr, mais que, que quand vous rentrez, vous oubliez, et puis que le jour d'après, il y a quelqu'un qui vous dit, je peux venir le 28 à 15h, oui, bien sûr, j'ai pas de rendez-vous, et qu'il y a deux clientes qui se pointent à la porte en même temps, et que là, vous faites oh non, pas de nouveau, <rire> combien de fois ça m'est arrivé, parce que je suis une personne beaucoup trop tête en l'air, et que j'avais rien pour noter à ce moment-là, et que j'oublie en rentrant, parce que j'ai plein de choses à penser comme n'importe qui, et eh bien ça, ça ne vous arrivera jamais. Parce que je peux vous dire que c'est une situation extrêmement désagréable et que ça m'est arrivé beaucoup trop souvent. Voilà. Regarde oh, encore une fois la parenthèse. Donc euh, voilà, là je vais vous montrer euh, donc euh, voilà, juste. Voilà ce qu'en ce qu pensent mes élèves quand même hein, de la formation Donc euh, là je suis notée 5 sur 5 sur 76 avis au moment où j'ai euh, tourné donc, cette vidéo Il y en a quelques-uns en plus euh, actuellement Donc allez voir, euh, parce que moi je pense hein, que le plus important c'est de, ben, de lire les avis des gens Parce que vous pouvez choisir n'importe quelle formation Mais si vous voyez qu'il y a des avis négatifs, en général ce n'est pas pour rien Les avis positifs eh bien sont encore plus difficiles à voir que les avis négatifs euh, Puisque, en général, quand on est mécontent de quelque chose, on aura plus souvent tendance à avoir l'énergie d'aller mettre un commentaire négatif plutôt que quand on est content. Donc, en fait, euh, moi je remercie énormément les filles qui ont pris le temps de me faire des témoignages écrits, des témoignages également en vidéo parce que euh, ben, c'est pas facile déjà et, euh, et ça prend du temps. Donc, merci infiniment. Vous pourrez aller voir donc euh, toute, euh, voilà, tous ces commentaires. Et vous pourrez les lire, voir si ça correspond peut-être à, euh, bah, à votre situation, puisqu'il y a des personnes qui étaient totalement contre les formations à distance, qui étaient persuadées que seulement on pouvait réussir avec une personne à côté de soi, et au final vont témoigner là que euh, bah, elles se sont rendues compte qu'elles avaient fait une formation en centre. Que c'était qu'elles n'ont pas appris grand-chose, qu'elles ont vite tout perdu, et que grâce à moi, en fait, euh, eh bien, je leur ai appris énormément de choses, et qu'elles qu ont réussi dans ce domaine. Donc voilà, allez voir ça euh, voilà, de, de vous-même, vous voyez qu'il y en a tout plein, je suis notée quasiment 5 sur 5 chez tout le monde, il y a, je crois, 2-3 personnes qui m'ont noté 4 sur 5, mais avec un super commentaire. Donc voilà, et je pense que effectivement, on peut toujours s'améliorer, donc... Euh, donc, au niveau de, euh, bah de Facebook, c'est la même chose. Hein. Euh, voilà, vous pourrez aller voir. Donc, vous cliquez sur... Euh, enfin, vous, vous tapez dans Google Facebook, euh, Your Nails Avis, tout simplement. Hein. Vous arrivez sur ma page Your Nails International sur Facebook. Vous allez dans Avis. Et là, vous voyez que sur 57 avis, je suis notée 4,9. Donc, encore une fois, hein, je vous laisserai euh, tout lire. Euh, je crois qu'absolument tout le monde me recommande. Donc voilà, je n'ai pas d'avis négatif tout simplement parce que moi, je ne travaille qu'avec les personnes qui ont envie de travailler avec moi, qui sont motivées et qui sont bienveillantes. Une personne bienveillante, je lui dis merci euh, de ta participation euh, au, à ce début de formation, mais je crois qu'on qu ne se correspond pas, que cette formation n'est pas faite pour toi, et je préfère carrément rembourser ces personnes et ne pas travailler avec. Et même quand après elles me disent, oui mais Nathalie, en fait j'ai réfléchi, non Désolée, tu as eu une chance, euh, moi je veux vraiment sélectionner que la crème de la crème de la crème de des personnes bienveillantes, si ça n'a pas été une fois le cas, ça se peut que par la suite ce ne soit pas le cas, donc voilà je préfère qu'on en arrête là, qu'on arrête là tout de suite, pour moi c'est vraiment important de faire comme ça, et ce sera important pour vous aussi de choisir vos clientes. Vous n'aurez que des clientes géniales avec qui vous avez envie de travailler. Pourquoi Parce que j'ai créé une méthode où ça va être le cas si vous suivez ce que je vous dis. Mais encore une fois, il faudra suivre pas à pas ce que je vous dis pour pouvoir réussir. Il ne faudra pas essayer de faire du freestyle, de partir de côté et de se dire « Ah non, moi, je ne vais pas refuser une cliente. » En fait, refuser une cliente, c'est euh, positif. Pourquoi Parce que cette cliente-là, si, si elle ne correspond pas à vos attentes, et eh bien, elle va vous recommander à d'autres personnes qui, en général, sont comme elle, c'est-à-dire qui, souvent, veulent tout pour rien, vont être très critiques, très négatifs, qui vont vous faire baisser euh, votre estime de vous-même, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il vaut mieux refuser une cliente, mais par la suite, en accepter d'autres, des bienveillantes, même s'il faut un peu plus de temps pour les trouver, que euh, d'accepter tout le monde et de se dire, mais en fait, euh, qu'est-ce que je fais là J'ai je, je, quitté un boulot euh, stressant pour un, un autre euh, qui ne, qui ne m'apporte rien, qui je me fais critiquer, tout ça. Non, on ne veut pas de ces personnes qui... Euh, souvent, c'est une... Allez, on va dire la loi, la loi de Pareto, 80-20. C'est 80... Des personnes chez qui ça va bien se passer, mais les 20% euh, qui ne sont pas bonnes, ben, va vous plomber euh, 80% de votre journée ou 80% de votre année ou quoi que ce soit. Va vous plomber 80% de votre énergie surtout. Donc, surtout sélectionnez euh, les clientes avec qui vous travaillez. Maintenant, on va voir comment avoir 5 à 10 ans d'avance sur tout. Toutes vos concurrentes, et encore concurrentes je mets entre guillemets, puisque pour moi il n'y aura pas de concurrence, ce sera un océan bleu, je ne sais pas si vous connaissez, euh, voilà l'océan rouge, l'océan bleu, l'océan rouge c'est tous les requins qui essayent de se manger entre eux, donc c'est la concurrence, et l'océan bleu bah, c'est le petit poisson qui est tranquille et qui veut, qui vogue là, il n'y a aucun requin euh, qui, euh, qui peut éventuellement venir le manger. Nous ce qu'on veut c'est être le petit poisson dans l'océan bleu, on ne veut pas de concurrence, on veut être au-dessus de tout ça, voilà. Ceux qui sont en bas se mangent entre eux, nous on est là et on va faire quelque chose de différent, c'est important d'être différent. Donc comment avoir 5 à 10 en avance sur toutes vos concurrentes Eh bien je vais vous donner un exemple, c'est que euh, c'est le chablon. Euh, contre la capsule en 2007 par exemple euh, voilà dans, dans mes débuts j'ai très très vite compris l'avantage du chablon par rapport à la capsule il était plus flexible, se cassait moins euh, on avait moins cette démarcation, ça faisait beaucoup plus naturel et euh, c'était beaucoup plus euh, adaptable on va dire on pouvait vraiment faire du sur-mesure par rapport aux ongles mais il a fallu très très très longtemps pour que le chablon domine la capsule Moi je l'ai fait tout de suite Et je me suis différenciée des autres à ce moment là C'est à dire que tout le monde proposait de la capsule Moi on venait chez moi, on me disait je veux une pause capsule Je dis désolé je ne fais pas de capsule Ah bon vous ne faites pas de capsule mais moi je veux rallonger mes ongles ben oui, mais moi je propose une autre technique euh, qui est encore conf confidentielle. Mais par contre, c'est une technique qui va 100% s'adapter à vos ongles, qui va être plus flexible et tout. Je donnais tous les avantages. Et là, la personne me disait, ah mais oui, je veux ça, je veux ça. Et quand elle revenait chez moi un mois plus tard et qu'elle me disait, waouh, j'ai jamais eu une tenue comme ça avec des capsules. Euh, tout le monde croyait que c'était mes ongles naturels. Euh, c'était vraiment magnifique. Je veux absolument ça. Et bien là, on est dans l'océan bleu. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à sentir comme ça les tendances avant qu'elles ne s'installent et que ça devienne la norme. Aujourd'hui, le chablon, c'est la norme. On entend beaucoup moins parler de capsule. En fait, le chablon, c'était là, la capsule là, et en fait, il y a eu une inversion. Et en fait, il y a une nouvelle technique euh, qui, pour moi, est le chablon de demain, qui est vraiment le, la chose à faire euh, dans l'avenir. Pourquoi Parce que ça va être un gain de temps, ça va être... Nettement plus simple. On va pouvoir faire des choses, des poses XXL vraiment, des des choses magnifiques. On va gagner du temps, ça je vous l'ai dit. On va être différente. On va on va pouvoir augmenter nos revenus aussi parce qu'on va pouvoir faire des poses XXL, euh, des poses à main de russe des mots, des poses vraiment compliquées en très peu de temps. Et on va même pouvoir. Alors ça, je suis la seule à le faire parce que je l'ai, j'ai vraiment euh, dans la formation là dont je vous parle. J'ai en fait créé mes propres techniques, c'est-à-dire que je suis la seule à faire ça au monde. Donc euh, voilà, moi j'aime bien innover, j'aime bien créer des choses. Euh, je, dans, quand j'étais petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais inventrice, voilà. Je voulais inventer des choses, donc je continue sans cesse encore à créer, à innover, à inventer. Et ce métier me passionne et je trouve qu'il est très créatif et que ça, ça va me permettre justement d'aller... Euh, ben, travailler sur cette créativité et vous, vous offrir des choses vraiment uniques. Voilà, donc euh, ben, le parrainage également va être facilité parce que vous comprenez bien que si la technique euh, est super rapide, su, euh, vos ongles magnifiques, que vous allez pouvoir faire des, des choses vraiment qui sortent totalement de, de l'ordinaire, des poses vraiment Instagram, euh, ben, forcément vous allez être connu forcément les gens vont vouloir venir chez vous. Et seront prêts à payer plus cher. Ça, je vous le garantis. Vous aurez vraiment les clientes haut de gamme. Les personnes qui sont prêtes à euh, mettre le prix pour avoir des ongles de luxe. Voilà. Donc, ma stratégie pour que votre formation vous coûte soit zéro, soit très peu... Eh bien, il y a deux possibilités. La première, c'est l'autofinancement. L'autofinancement, c'est se payer soi-même la formation. Si vous n'avez pas de points CPF, par exemple, euh, ou que vous n'avez pas envie de les utiliser, ou que vous les avez déjà utilisés, eh bien, vous pouvez financer votre formation personnellement. Mais peut-être que, euh, eh bien, une, une somme importante d'un coup, c'est problématique pour vous. Ce que je peux tout à fait comprendre. C'est pour ça que j'ai euh, permis, donc, à mes élèves de payer la formation en plusieurs fois. 3 fois, 6 fois, 12 fois pour la formation de niveau 1, ou si vous prenez juste une formation. Et jusqu'à 18 fois, mais ça, je ne sais pas si je vais le laisser en place, pour les packs de formation. Ce qui fait qu'en fait, la formation 6 euh, si angulaire niveau 1, alors en plus de ça... Hein, encore une petite parenthèse, Styliste Angulaire Niveau 1, c'est quoi C'est mon ancienne formation base et perfectionnement avec énormément de vidéos, plus toute la mise à jour qui a été refaite en 2021-2022 que j'ai intégrée dans la formation base et perfectionnement pour créer Styliste Angulaire Niveau 1. C'est la formation la plus complète que j'ai. Elle est vraiment, vraiment, vraiment. Euh, ultra complète. Vraiment, les élèves qui ont accédé à cette formation m'ont dit, mais Nathalie, c'est incroyable tout ce que tu nous apportes dans cette formation. D'ailleurs, allez voir les témoignages, vous, vous le verrez par vous-même. Donc, euh, là... Cette formation, styliste angulaire niveau 1, donc qui comprend hein, les deux, vous l'avez bien compris, euh, peut être réglée en 12 fois, ce qui vous revient à 166 euros et quelques par mois. Et en 18 fois, ben, si vous prenez en fait une deuxième formation avec, en 18 fois, ça vous revient également à 166 euros par mois. Mais au lieu de 12 fois, ce sera 18 fois. Et là, vous pourrez choisir donc n'importe quelle autre formation. Euh, et donc du coup, vous pourrez autofinancer aussi Grâce à vos modèles C'est à dire que Alors moi je conseille toujours d'ouvrir votre entreprise Quand même assez rapidement Pour vous motiver un petit peu Et euh, donc du coup Et puis pour avoir cette légitimité aussi De pouvoir dire euh, voilà j'ai l'entreprise ouverte Et avec vos premiers modèles Vous allez pouvoir financer la formation Alors vous n'allez pas forcément demander 35, 50, 80 euros tout de suite hein, Bien sûr on est d'accord avec ça Mais rien que si on prend une moyenne de 25 euros Par exemple Combien est-ce qu'il vous faut de clientes 25, 50, donc 100, on est bien d'accord, 150. Allez, on va dire 200. Là, vous avez avec 5 personnes, euh, 6, 6 personnes, pardon, vous avez 200 euros. Euh, 6 personnes, ça fait quoi Eh bien, dans un mois, on a 4 semaines et demie. Ça veut dire qu'il euh, bah, il vous faut vraiment pas grand monde. C'est-à-dire moins de 2 clientes par semaine, vous financez votre formation. Et avec toutes les clientes que vous prenez en plus, eh bien, c'est du gain dans votre poche durant la formation. C'est-à-dire, non seulement la formation ne va rien vous coûter, mais en plus de ça, vous allez déjà gagner de l'argent durant la formation. Moi, c'est mon objectif. Et autre possibilité, vous avez des points CPF Là, la procédure est un tout petit peu, un chouïa plus compliqué, puisqu'il faudra passer par un bloc de compétences euh, du CAP, donc le bloc de compétences numéro 3. Mais actuellement, je vous offre ce bloc de compétences, c'est-à-dire non seulement vous aurez la formation si vous êtes débutant d'un, hein, Styliste ongulaire niveau 1, avec donc les deux formations, vous l'avez compris, un hein, basé perfectionnement et la mise à jour ensemble. Vous aurez la formation de création d'entreprise, développement de clientèle, qui est ultra complète. Vraiment, enfin, vous pourrez aller voir le, le contenu également. On, on le verra un peu plus loin. J'irai sur la plateforme de formation, je vous montrerai. Et le bloc de compétences numéro 3 du CAP, que je vous offre lorsque vous euh, allez dans le financement CPF. C'est une offre que je fais aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si, voilà, si vous attendez quelques jours, il se peut très très bien que les prix augmentent, puisque en fait je rogne sur ma marge à moi pour pouvoir vous l'offrir, puisque ce n'est pas moi qui l'ai faite cette formation, mais euh, une, euh, une collègue à moi, si on, va dire, si on peut dire ça comme ça, une autre formatrice qui est vraiment géniale aussi, qui a, qui a beaucoup de peps, qui est, qui est vraiment en top, qui est très très rigolote aussi, elle est vraiment bien. Et euh, qui va vous, donc vous former pour ce bloc de compétences numéro 3. Et une fois que vous l'avez fait, là, il faudra, donc, euh, bah on fera la sortie de formation sur le CPF. Et là, vous pourrez accéder à la suite. Mais... Euh, du coup, euh, dans ce, ce financement euh, CPF, euh, il y aura un délai de 14 jours à respecter entre la date d'inscription et la date de début. Ça, c'est le CPF qui l'impose. Le CPF impose énormément de choses. Hein. Moi, malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup plus. Et le reste à charge, normalement, sera à payer en, en une seule fois. Mais si la, la somme est trop importante, on pourra voir si on peut faire des ajustements pour faire un règlement. Peut-être en trois fois. Euh, voilà, on, on verra comment... on peut s'organiser mais voilà c'est le petit point négatif avec le, le cpf c'est que normalement le reste à charge est à payer en une fois qu'il y a ce délai à attendre et euh, qu'il faut passer le bloc de compétences numéro 3 alors vous n'aurez pas besoin attention hein, retenez bien vous n'aurez pas besoin d'aller passer l'épreuve du, du cap mais si vous le souhaitez vous pouvez le faire moi ce qu'il me faudra comme justificatif c'est juste que vous êtes inscrite en candidat libre ça prend cinq minutes c'est une petite euh, voilà, une petite, euh, une petite inscription à faire par internet, c'est vraiment pas compliqué. Euh, moi, c'est tout ce que j'ai besoin pour justifier au niveau du CPF euh, voilà, que vous avez ré réellement un, pro un projet dans, dans ce domaine. Voilà, donc, je, bien sûr, je parle beaucoup trop, mais au moins, je vous donne les différentes informations. Donc, voilà, comme ça, vous avez compris que vous pourrez autofinancer la formation grâce à vos premiers euh, modèles et qu'en plus de ça, et eh bien, vous aurez déjà un gain en plus. Et vous pouvez très bien en plus faire cette formation et euh, eh bien, en même temps que votre travail, c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez très bien dire « Moi, je fais un mi-temps, je travaille le matin euh, avec mon employeur actuel ou dans mon activité actuelle et l'après-midi, je ne fais que ça. » Donc voilà, ça c'est vraiment ben, top, je trouve, parce qu'on peut vraiment faire les deux en même temps. Donc comment aller encore plus loin et atteindre les étoiles Alors pour moi, c'est important lorsqu'on a fait vraiment euh, la base dans ce métier et qu'on sent que vraiment c'est une passion d'aller plus loin. Euh, pourquoi Parce que se spécialiser, ça va être super important. Euh, développer des compétences, euh, c'est important aussi. Mais en fait, quand on va être spécialisé, c'est comme entre un généraliste et un neurochirurgien. A votre avis, euh, chez qui vous allez quand vous avez une tumeur cérébrale Encore une fois, je reprends cet exemple-là. C'est certainement pas chez le généraliste. Les personnes qui vont vouloir avoir des très belles pauses vont aller chez les personnes qui sont spécialisées. Donc c'est bien de vous former c'est bien de continuer à vous former. Donc ça c'est important. Euh, développer plusieurs compétences, ben vous pouvez peut-être avoir l'envie de... Euh, ben, comme je vous ai mis sur la photo, de faire de l'extension de cils, de faire du conseil en maquillage, euh, de, de faire aussi un peu de relooking, de choses comme ça. Ça va être des compétences annexes, mais qui peuvent développer également votre chiffre d'affaires et qui peuvent faire en sorte que euh, eh bien, si les ongles, voilà c'est bien, mais que vous avez envie de faire autre chose, et eh que ça vous euh, permette d'avoir différentes activités dans, euh, dans le même domaine finalement. Et la dernière possibilité, ça va être de s'associer euh, avec quelqu'un. Euh, voilà, vous pouvez très bien avoir envie de, de finalement, euh, voilà, peut-être déléguer le travail que vous avez moins envie de faire, vous concentrer peut-être sur les pauses plus particulières et donc du coup, ben, vous pouvez également développer votre chiffre d'affaires comme ceci. C'est-à-dire, vous pourrez louer une partie de votre... Euh, de votre lieu de travail. Euh, bien sûr, hein, c'est pas si vous faites du domicile ou si vous recevez chez vous, mais si vous avez un petit lieu à vous, ça peut être une idée. Voilà, j'ai vraiment essayé de, de faire le tour sur tout ça. Et maintenant, donc on passe au cadeau surprise. Alors je vous propose un petit exercice. Alors on va s'installer confortablement, que ce soit sur une chaise, sur un canapé, sur un lit. Vous pouvez même rester debout si vous écoutez peut-être cette conférence dans les transports en commun. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Je vous propose donc de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration. Vous allez vous détendre un maximum. Je vais vous demander à présent d'imaginer votre vie de tous les jours. Vous vous voyez le matin, vous vous levez tranquillement et à vos occupations. Vous sentez déjà le stress monter en vous de cette journée. Vous ne vous sentez pas forcément très bien à l'idée de retourner dans ces tâches quotidiennes. Dans cette routine qui ne vous convient plus. Vous voyez défiler cette journée avec peut-être vos collègues, votre patron, ce bureau, réaliser une énième fois ces tâches ménagères. Donc restez dans cette énergie. Vous sentez cette boule dans le ventre. Vous sentez que vous n'avez plus envie de, de cette vie, vous en prenez conscience maintenant. Vous vous rendez compte que finalement la vie passe beaucoup trop vite pour continuer à s'infliger. S'infliger tout ça jour après jour. Maintenant... Je vous propose de basculer dans un deuxième tableau. Vous êtes au fond de la pièce, chez vous. Et vous voyez quelqu'un qui vous ressemble énormément. Aujourd'hui, nous sommes le même jour, mais un an plus tard. Et là, vous voyez, oui, car c'est bien vous. Vous avez l'air beaucoup plus heureuse. Beaucoup plus enjoué. Tiens, vous avez changé de coiffure. Ça vous voit bien. Vous avez changé également de tenue vestimentaire. Vous avez l'air beaucoup plus confiante en vous. Et vous êtes là. En train de rire. De vous amuser. De discuter joyeusement. Tout en faisant les ongles. Vous voyez votre cliente en face de vous. Qui a l'air vraiment très heureuse de votre travail. Vous sentez comme un sentiment de, de sérénité et en même temps vous êtes vraiment étonné de voir la personne que vous avez pu devenir en si peu de temps ça paraît même incroyable et là vous allez faire un pas un pas en direction de ce vous du futur et plus vous avancez vers votre vous du futur et plus cette boule au ventre va disparaître, elle descend de plus en plus jusqu'à vos pieds, jusqu'à disparaître. Et là c'est une nouvelle sensation, aussi dans le ventre une sensation d'euphorie, vous pouvez même ressentir des frissons, de la chaleur, des picotements dans le bout des doigts, au bout des pieds ou dans le haut du crâne. Vous sentez cette euphorie qui rentre en vous, parce que vous imaginez maintenant que c'est possible, que vous pouvez avoir une autre vie. Vous regardez autour de vous, tout en avançant, vous voyez cette pièce magnifique que vous avez réalisée, vraiment totalement à votre goût. Vous sentez l'odeur des huiles essentielles de la pièce que vous avez sélectionnée avec soin voyez cette déco qui vous correspond, ces matières que vous pouvez toucher sont très agréables et vous venez près de l'épaule de votre vous futur, posez la main sur son épaule et vous contemplez la scène de plus près et plus vous vous rapprochez, et plus ce sentiment de bonheur vous remplit. Ça commence par le ventre, et ça remonte, ça redescend en même temps, vers la tête, vers les pieds, vers les bras, les mains, jusqu'au bout des ongles. Et ce bonheur même va sortir de votre corps, va aller beaucoup plus loin. Votre conscience va remplir toute la pièce, puis toute votre maison. et va s'étendre encore plus loin dans toute votre ville, et encore plus loin, et encore plus loin. Et là vous sentez que vous faites partie de l'infini du monde. Et vous sentez qu'à ce moment-là vous êtes connecté, et que tout peut se réaliser, tout peut arriver. C'est le jour où j'ai découvert ceci que pour moi, ma vie a entièrement changé. Et c'est ce cadeau que j'ai envie de vous faire aujourd'hui. Vous avez maintenant la possibilité de prendre la place de ce vous du futur. Vous allez vous asseoir exactement à la place où ce vous du futur est assise sur cette chaise. Allez-y, asseyez-vous. Votre corps va prendre la place de ce corps. Et d'un coup, vous pouvez regarder vos cheveux. Cette nouvelle coupe de cheveux qui vous va vraiment très bien. Ce nouveau maquillage qui vous met vraiment en valeur. Peut-être même, avec ces quelques kilos en moins, vous vous sentez encore mieux dans votre corps. Vous avez la main de votre cliente en main. Vous levez les yeux, vous voyez son sourire. Vous sentez que vous êtes vraiment à votre place vous sentez qu'en fait vous avez pris la bonne décision et maintenant j'aimerais que vous repensiez au passé au moment où vous avez pris cette décision de passer à l'action, de vous faire ce cadeau de vous dire ok maintenant je vis pour moi je suis mes envies je suis mon instinct et j'y vais je suis pleine de courage, de détermination. Je sais qu'on m'accompagnera. Je sais qu'on sera là pour moi, pour me soutenir, pour m'encourager. J'ai envie de changer. Et vous remercier. Merci. Je ne sais pas en quoi vous croyez, en Dieu, en l'univers, peu importe. Remercier. Ce qui vous a permis... Aujourd'hui, de changer d'état d'esprit, de changer votre vision, peut-être même de changer votre avenir. Merci, la gratitude vous mènera au succès. Merci, répétez ce mot merci, pas forcément à haute voix, répétez-le le plus souvent possible dans votre vie. Une grande inspiration. On va encore sauter dans un dernier tableau. C'est le tableau des vacances de vos rêves. Maintenant que vous avez la vie de vos rêves, il est tout à fait normal et légitime. Vous puissiez en profiter pleinement et qu'en plus de ça vous puissiez en faire profiter votre famille. J'ai eu la chance de visiter les Maldives et les Seychelles sont des vacances magnifiques que je n'oublierai jamais. Nager dans des eaux bleues turquoises, avec des poissons multicolores. Nager avec des tortues géantes. Faire du trekking, au milieu de la jungle, sur des coulées de lave, tout seul. Aller voir la dernière personne de l'île qui vit tout seul. Et lui apporter un peu de nourriture, de l'eau et qu'il vous remercie tellement chaleureusement. C'est des souvenirs merveilleux. Et je vous souhaite, vous aussi, de pouvoir glisser vos pieds dans le sable blanc qui glisse entre vos doigts. Pouvoir vous allonger avec un cocktail délicieusement sucré. Ouvrir des noix de coco, c'est un super souvenir, sur des rochers, aux Seychelles. profitez de vos enfants ou de votre conjoint si vous êtes seul imaginez l'homme de vos rêves à côté de vous rien n'est impossible au contraire tout est possible je vous laisse un instant sous les palmiers montez les quelques marches qui vous séparent du spa mais vous allez vous faire masser ça vous détend, vous, vous sentez tellement bien. Et encore une fois, merci. Merci pour tout ça. J'ai tellement de reconnaissance pour ma vie que j'ai envie de vous partager tout ça. J'ai envie que vous aussi, vous viviez la même vie. Une vie heureuse, une vie épanouie, une vie pleine, une vraie vie, pas de la survie, de la vie. Vous y avez droit, peu importe ce que les gens peuvent penser. Peu importe, vous avez le droit de vivre comme vous l'entendez. Vous avez le droit de faire le métier que vous aimez. Travail n'est pas synonyme de contrainte, au contraire. peut nous permettre de nous sentir bien et de mieux en mieux au quotidien. Voilà ce que j'ai envie pour vous. Voilà mon cadeau pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il aura pu vous aider, vous inspirer. Et n'hésitez pas à revenir encore et encore sur cette conférence, à écouter encore et encore ce passage afin de vraiment l'ancrer en vous. Écoutez-le le soir, le matin. sont les meilleurs moments changer de vie et pour réellement intégrer tout ça voilà je vais vous demander à votre rythme de bouger les doigts doucement puis les orteils les mains les pieds doucement calmement et quand vous vous sentirez prête vous pourrez ouvrir les yeux atterrir doucement pour la suite de cette conférence. Nous avons vu dans cet atelier pourquoi devenir protiste angulaire va changer votre vie plus. Euh, donc la rémunération, comment choisir la formation la plus adaptée pour vous. Comment remplir automatiquement votre agenda sans le faire vous-même Comment augmenter vos tarifs là où les autres doivent les baisser et avoir en même temps plus de succès Ma stratégie pour que votre formation vous coûte euros ou très peu Et comment aller encore plus loin et atteindre les étoiles Et maintenant... Que faire Eh bien, euh, c'est à vous de prendre la décision. Si effectivement, ce métier, vous sentez que ça peut être quelque chose qui est fait pour vous, qu'il qu y a peut-être quelque chose qui a été réveillé en vous, quelque chose qui a été titillé, une envie, une... Voilà. Si c'est le cas, eh bien, vous pourrez continuer avec moi dans la formation. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pourrez voilà, bah peut-être mettre à profit ce temps qu'on a passé pour réfléchir un petit peu ensemble sur, euh, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez envie de faire, peut-être continuer euh, dans cette recherche, voir, voilà, qu'est-ce qui vous nourrit réellement et qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie pour aller encore un peu plus loin. Donc maintenant, je vais vous montrer donc en détail les formations et la plateforme, et comme ça, donc je vais vous montrer un peu le contenu des formations, comment ça se passe une fois que vous êtes inscrite, euh, où est-ce que vous allez être basculé. Euh, voilà, je vais vous montrer ça, bah, tout ça, tout de suite. Voilà, donc comme promis, je vais vous montrer comment se passe la plateforme de formation. Alors là, on est vraiment de mon côté. Donc là, vous pouvez voir hein, toutes les formations hein, que je propose avec le nail art, les formes artistiques. Je vais tout vous montrer. Donc là, on va aller dans la formation styliste angulaire niveau 1. Donc plus base et perfectionnement puisque c'est celle hein, qui va vous intéresser en général. Donc voilà, là, il y a tous les noms de mes élèves. Donc moi, je vous accompagne comme ça. Là, il y aura les évaluations. Encore une fois, c'est de mon côté, donc là j'ai une évaluation encore à corriger. Mais vous voyez, voilà, j'ai 55 pages d'évaluation. Et donc, euh, du coup, on va aller dans voir la formation en ligne. Là, ce sera euh, ce que vous, vous allez voir de votre côté. Donc ici, en fait, si vous avez plusieurs formations, vous pourrez basculer d'une formation à l'autre en choisissant euh, donc la formation qui vous intéresse. Ici, il y a toutes vos informations. Vous pourrez euh, donc euh, tout vérifier et modifier euh, éventuellement le mot de passe ici. Donc là, alors là, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais je vais vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc on commence par euh, un petit peu de développement personnel, c'est à dire les fondamentaux de la réussite Devenir une femme à succès, les 7 commandements de la réussite Évacuer la peur pour se remplir de confiance Garder confiance et force face aux difficultés Pour moi c'était important de vous, de vous amener un petit peu cette partie là Avant de commencer, pourquoi Tout simplement pour que vous soyez au top pour vraiment euh, réussir dans ces domaines donc on va juste aller voir par exemple une vidéo comment ça, se, comment ça se passe Donc vous voyez là elle fait 38 minutes Vous pouvez la mettre en route, l'arrêter euh, Voilà Et donc en dessous euh, vous pouvez ici marquer comme terminé tac. Et comme ça vous pouvez ensuite passer à la suite Vous pourrez également euh, Donc passer ici à la suite où Vous pourrez venir ici, en piocher à droite, à gauche, et y revenir plus tard, donc ça ce sera à vous de, à vous de voir, on peut également noter les, euh, les vidéos, donc là elle est notée 5 sur 5, donc euh, bah, toutes les vidéos qui sont bien notées, ben voilà, c'est tout bon, donc de mon côté... Voilà, ça se passera toujours de cette manière. Et euh, donc du coup, bah, là vous allez voir qu'au niveau de la théorie, on va voir beaucoup de choses. Anatomie, dermatologie. Et dans plusieurs, euh, dans certaines parties, il y a même plusieurs encore sous-parties. Donc hygiène, sciences et composition Alors, Je ne veux pas vous faire tout le programme, mais vous allez voir que c'est assez énorme. Ça c'est très important pour moi. Attente et réalise des clientes fiche conseil, recherche de modèles. Là en fait, je vous donne carrément des modèles en main où vous allez pouvoir conseiller au mieux la cliente, où vous allez pouvoir prendre toutes les informations, et déjà des modèles pour rechercher, enfin, je vous dis des modèles, mais c'est-à-dire des, des, des feuilles préfaites, en fait, que vous pouvez télécharger, et euh, du coup, euh, bah, vous pouvez comme ça faire de la recherche de modèles très facilement. Là, par exemple, j'avais donné la possibilité également de laisser un commentaire, et donc du coup, voilà, alors là il n'y a qu'un commentaire, mais des fois sur les vidéos il y a plusieurs commentaires et voilà, ça, ça peut être intéressant aussi. Donc ensuite, avant de débuter, donc là voilà, le matériel nécessaire, donc là je vous présente tout le matériel qu'il faut, la mise en place du plan de travail, main d'entraînement, produits accessoires, et là vous allez voir, on commence, ça c'est les nouveaux cours, hein. donc ça c'est la mise à jour qui vient d'être faite. Et vous voyez que c'est pas une petite mise à jour. Hein, c'est vraiment énormément de choses. Donc on va, on va commencer toujours par, des, par la base. Et puis on va aller dans des choses de plus en plus complexes au fur et à mesure. Hein. Donc on, on voit aussi bien voilà, la pose d'acrygel sur chablon. Pose gel sur chablon. La théorie sur la résine. La résine aussi. Donc la résine je ne fais pas trop. Mais c'est vrai que moi, je voulais l'intégrer à ce niveau là aussi. Les mini remplissages. Remplissages classiques. Voilà, on va vraiment tout voir, les erreurs également, manicure japonaise, c'est des choses que vous ne verrez pas forcément dans d'autres dans formations. Voilà Comment affiner un ongle, comment renforcer un ongle fragile... Et vous voyez que ça c'est juste la mise à jour hein. Là maintenant vous avez la formation euh, base et perfectionnement Et dans chaque partie il y a également beaucoup d'informations Donc on commence par le vernis semi-permanent Et vous allez voir que régulièrement vous allez avoir des évaluations Donc comment ça se passe, il suffit de cliquer dessus et donc là il y a un petit explicatif de ce que vous devez faire, et ça c'est la pause à reproduire. Donc ça c'est la première évaluation de pratique, puisqu'il y en a également une de théorie, et donc il faudra refaire au plus juste. Et moi de mon côté, vous avez vu avant que j'avais une partie « évaluation », où je vais venir corriger vos poses, où je vais venir vous expliquer euh, doigt par doigt. Donc je vais dire, euh, voilà, par exemple, euh, ici la parallèle devrait être encore un peu retravaillée, au niveau de la cuticule c'est plutôt bien dessiné, euh, mais là au niveau de la cuticule c'est pas 100% net, essaye de faire comme ça et je vous donne des conseils, en fait, personnalisés à ce moment-là. Là, je vous explique dans une vidéo comment poster vos évaluations. Donc c'est vraiment très très facile. Hein. Donc vous avez la vidéo qui fait 10 minutes. Hein. Donc c'est vraiment, je vous explique tout pas à pas comment, euh, comment faire. Donc j'essaye vraiment de vous mâcher le travail à tous les niveaux. <rire> Ensuite la partie gel, bah, comme vous pouvez le voir, il hein, y a énormément de choses également. Hein. Ouais, alors encore, encore comme dit, hein, je ne vais pas tout vous expliquer parce que sinon ça va durer une heure. Mais vous voyez que dans chaque partie, on a à chaque fois beaucoup de choses, et on a à chaque fois les évaluations avec. Donc voilà, L évaluation 9, on peut la regarder éventuellement aussi. Voilà, ça ce sera une des pauses que vous saurez réaliser à la fin de cette formation. Ensuite, on a tous les bonus et live, là aussi, donc il y a pas mal de choses. Il y a des défis, il y a des exercices optionnels que vous pouvez réaliser, c'est pour vous donner... Voilà, encore un peu plus de matière, et puis il y a des petits bonus euh, surprises, des extraits de... De mes autres formations, vous voyez, il y a pas mal d'extraits là. Et donc du coup, ça va vous permettre euh, bah de, de voir si les autres formations pourraient vous, vous convenir aussi. Ici, c'est l'examen final que vous passez de chez vous, hein, comme les autres examens, enfin comme les autres évaluations. Et euh, du coup, bah, quand c'est tout bon, euh, je, euh, je valide ou pas. <rire> Mais si je valide, voilà, je vous envoie le certificat ensuite. Et là, il y a l'accès au groupe privé Facebook. Donc euh, ouais, il suffit de cliquer dessus, de répondre aux deux trois questions et ce sera tout bon. Voilà, et quand vous avez, euh, si vous avez pris plusieurs formations, et eh bien vous pourrez changer ici, basculer dans une autre formation, donc par exemple la formation euh, en entreprise, donc c'est la formation complète en création d'entreprise, donc celle-ci actuellement je vous l'offre, hein, mais si vous n'êtes pas pas, du coup assez rapide peut-être que cette offre ne sera plus à jour donc euh, il faudra vraiment être très très très rapide donc là bon bienvenue hein, comme toujours je fais une petite introduction ensuite là on présente vraiment la micro entreprise en détail donc euh, les avantages les trois catégories taux de cotisation vraiment tous les toutes les choses qu'on n'a pas envie d'aller chercher par soi même voilà j'ai tout regroupé ici donc choisir un nom aussi le, ouvrir un compte professionnel vos obligations ensuite le dirigeant donc c'est les qualités, les qualités du dirigeant travailler l'image de marque de l'entreprise du dirigeant, c de choisir son positionnement tarifaire euh, faire face à la concurrence, évaluer donc le, le chiffre d'affaires prévisionnel, ça c'est important aussi ça les, les banquiers aiment beaucoup quand on sait faire un prévisionnel euh, donc voilà Valider la, la rentabilité, besoin en termes de financement. Bon, c'est les choses qu'on n'aime pas trop faire, mais franchement, ça va vous aider. Hein. Euh, créer l'entreprise pas à pas, donc euh, voilà, comment créer l'entreprise Là, on a toute l'identité visuelle et le support marketing, donc colorimétrie marketing, créer son logo, créer sa carte de visite, créer ses flyers, euh, dans carte de fidélité, pardon, et les flyers. Euh, donc comment créer son site internet, donc là on a un pas à pas également hein. euh, et la stratégie de communication, donc déterminer son message, identifier ses cibles de communication voilà donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, il y a les réseaux sociaux alors là euh, voilà, on a fait pas mal de choses, hein. donc comment créer une adresse mail, créer son compte euh, Facebook euh, le, le compte pro bien sûr hein. Et voilà, donc euh, tout ça jusqu'à poster sur Instagram, réglage Instagram. Voilà, on a vraiment les réseaux sociaux en passant par YouTube, bien évidemment. Même comment euh, créer sa chaîne YouTube. Donc voilà, tout ça on vous explique. Alors, je dis « on » parce que c'est moi et mon conjoint. La stratégie éditoriale, donc c'est comment, euh, comment avoir une stratégie de contenu et savoir ré réaliser un planning éditorial. Là, c'est tout ce qui concerne la publicité. Là donc euh, publicité donc c'est introduction, choisir le type de publicité, voilà, déterminer le budget, et là donc créer la publicité ciblée, enfin voilà, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans cette formation également. Alors je peux vous montrer par exemple un cours. Ça, c'est un cours que mon conjoint a fait qui dure 34 minutes. Et vraiment, cette formation, elle, elle vaut largement 1000 euros, hein, voire même 2000 euros. Et comme dit, en ce moment, on vous l'offre. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup. Hein. Donc, là, en fait, il va vous expliquer l'importance des, des Selon couleurs vous, parmi ces deux personnes. De, voilà. De... Ils avaient la sensation. Voilà, il va aller chercher projet, des marques et, et en fait, il va vous, vous expliquer pourquoi telle marque a choisi telle pas couleur. C'est vraiment super voulu... intéressant, franchement. Même moi, j'ai appris beaucoup de choses. Sens. Il a énormément travaillé en fait sur euh, ses sur cours. Et, euh, et donc du coup vraiment ça va ça va énormément vous, vous aider je pense. Donc on va aller basculer dans un autre cours. Alors je vous parlais un peu plus tôt hein, de. et je pense que ça vous titille un peu de savoir la, la formation qui va vraiment vous faire gagner euh, 5 à 10 ans. Alors j'ai créé la formation donc de niveau 1 qui est vraiment pour les euh, pour les pour les débutantes, pardon. Mais euh, du coup. Il y a une, il y a, vous avez deux possibilités si vous a, voulez aller plus loin Il y a la formation de niveau 2 Alors hop, je vais aller basculer dedans euh, Niveau 2, tac, tac, tac, je vais juste la chercher Voilà, c'est ongulaire niveau 2 Donc là en fait sur le niveau 2 Vous avez toutes les poses, euh, toutes les nouvelles techniques on va dire donc euh, bon, comme d'habitude il y a de la théorie un petit peu et ensuite donc euh, là on va vraiment être sur des poses rapides on va travailler donc euh, bien sûr le euh, l'image également on va travailler les poses américaines on va travailler les poses porcelaines d'ailleurs je vais encore rajouter des cours dans cette euh, dans cette partie là euh, l'apex, ses curve reverse on va bien travailler également ça on va travailler tout ce qui est pop-it donc qu'on appelle également dual Système. Euh, donc voilà, remplissage, des pauses on va travailler également les presses and nails On va voir comment vendre plus facilement ses prestations Donc comment faire des belles photos, tout ça euh, Bon, ça on le voit également dans la formation de cils songulaires niveau 1 Et euh, donc les problèmes fréquents et puis des, des extraits Donc voilà, c'est déjà très très très sympa cette formation-là Si vous voulez apprendre... Toutes les nouvelles techniques Et si vous voulez vous spécialiser Vous pouvez très bien basculer directement Dans la formation styliste ongulaire niveau 3 euh, Pourquoi Parce qu'en fait, euh, styliste ongulaire niveau 3 Ça va être la spécialisation vraiment en pop-it. C'est-à-dire on va faire que du pop-it. Mais c'est-à-dire qu'on a des euh, vraiment des techniques très particulières, très pointues. Moi je me suis moi-même formée avec une technicienne russe qui ne fait que ça. Alors il faut savoir que les russes ont bien 5 à 10 ans d'avance sur nous, surtout. Même si maintenant les choses viennent de plus en plus vite, mais il faut savoir que euh, les russes ont une avance de dingue sur nous. Elle euh, elle crée elle-même ses propres popites. Alors, c'est dingue, hein. Elle les, elle les fait mouler, elle les fait produire elle-même. Elle a des produits qui ne se trouvent absolument pas en Europe euh, et moi du coup je me suis fait former par elle et j'ai eu l'autorisation de former sur le marché francophone puisqu'elle ne parle que russe donc c'était pas facile hein, de suivre la formation quand même mais du coup je suis la seule à avoir le droit de former à ces techniques sur le marché francophone donc vraiment vous ne trouverez cette formation nulle part ailleurs et c'est là où je vous dis, vous aurez euh, 5 à 10 ans d'avance, et encore ça peut être 15 ans d'avance euh, sur les autres. Donc vraiment, on va aller voir des techniques euh, dans cette formation-là que vous ne verrez nulle part ailleurs, vraiment. Voilà, donc vous voyez il y, a, il y a beaucoup de vidéos également Donc c'est bon, vraiment la, la formation Célisse si, angulaire niveau 1 Où il y a vraiment le plus de, de cours Mais là on est sur je crois pas loin de 75 cours Quelque chose comme ça Ce qui est déjà énorme Donc vraiment dans cette formation là On va aller faire des pauses bah, Comme vous voyez un petit peu en, en fond mais vraiment avec euh, une rapidité assez incroyable. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes débutante, si vous avez envie justement d'apprendre les nouvelles techniques, d'être un peu en avance sur les autres, bah, l'idéal c'est de prendre un pack avec soit le niveau 2, soit le niveau 3 en plus, tout simplement parce que comme ça vous allez pouvoir mais complètement être au-dessus euh, ben des, des autres techniciennes qui travaillent euh, près de chez vous, des autres prothésistes onculaires. Et là, en fait, vous allez vraiment pouvoir euh, tout déchirer, ouais, tout simplement. Donc, euh, je peux vous montrer peut-être une, une vidéo. Voilà, là, vous voyez que, par exemple, je fais une frais... Alors, les couleurs sont pas belles, hein, mais c'était juste pour expliquer. Vous voyez que les cours sont assez longs. Donc, je vous montre à la base comment créer vos propres euh, vos propres acrygel je vous montre à chaque fois euh, en théorie également je vous montre comment dessiner dessus ouais, je vous montre comment réaliser à chaque étape Alors, je ne vais pas vous la mettre en, en entier hein, parce que sinon bien sûr euh, tout prendrait beaucoup trop de temps mais euh, voilà donc le, le résultat qu'on peut avoir il y en a d'autres également euh... Prendre un petit baby boomer. Voilà, là je vous montre donc euh, le comment réaliser un baby boomer donc de en acrygel. Et voilà. Donc euh, voilà, vous allez voir dans cette formation Il y a plein de techniques différentes On pourrait se dire le pop-it On met un peu de gel dedans, on l'applique sur longue, c'est fini Non, en fait vous pouvez vraiment créer des choses hyper artistiques Et, euh, et du coup vous allez voir que c'est assez incroyable Je pourrais même vous montrer à la fin de... De, cette, de cet atelier je vais vous, je vais vous mettre une, une petite série de, de photos de ce qu'on peut faire avec des pop et vous allez voir à quel point c'est vraiment artistique voilà donc on va sortir d'ici et on va continuer notre petit atelier Voilà, maintenant qu'on a vu ensemble comment ça se passe sur euh, la plateforme de formation, euh, vous pouvez réserver avec moi un appel euh, personnalisé, alors que ce soit avec moi ou Jennifer, ce sera l'une de nous deux qui vous appellera. Euh, alors pourquoi cet appel personnalisé Parce que je pense que vous avez sans doute encore des questions à me poser alors je vais faire une petite, une petite session de questions réponses après mais peut-être que vous avez des questions spécifiques euh, à poser et dans ce cas là vous pouvez le faire à travers cet appel ou simplement me demander aussi Nathalie j'ai pas trop compris comment on s'inscrit et là je, je vais tout vous réexpliquer également voilà mais si vraiment vous trouvez Normalement sur mon site c'est très très bien expliqué hein, comment s'inscrire, je, je vais juste vous le rappeler en deux secondes, il suffit d'aller dans la partie formation pro, donc déjà sur le site hein, yornels-international.com, vous allez dans la partie formation pro, styliste angulaire niveau 1, vous descendez sur cette page, vous avez un gros bouton, euh, accéder au tarif vous cliquez dessus et là vous choisissez, vous sélectionnez la formation ou le pack de formation qui vous intéresse. Et à ce moment-là, vous descendez, vous rentrez nom, prénom, adresse. Vous choisissez le mode de règlement, le nombre de règlement. Vous cliquez sur valider. Et d'un coup, magie, vous accédez à la formation dans les 5 minutes par mail. Pour le, pour le CPF, vous allez dans la partie financement CPF. Et là, euh, vous aurez, euh, eh bien, tout, tout qui est détaillé. Mais on peut également vous renvoyer, que ce soit moi ou mon assistante, le descriptif complet de comment s'inscrire euh, via le CPF. Donc là, vous aurez vraiment toutes les informations qui vous sont fournies euh, pour le faire sereinement. Voilà, mais si vous sentez que vous avez encore besoin d'un appel, eh bien, vous pouvez le réserver dans mon agenda, comme ce que je vous explique également sur mon site, hein, dans la partie contact. Et donc, du coup, vous pourrez, euh, eh bien... Euh, voilà, on pourra discuter ensemble de votre projet particulier et je répondrai à vos questions. Alors, on passe aux questions-réponses. Donc, la première question qu'on me pose le plus souvent, ça va être, eh bien, euh, comment, euh, quelle est la formation la plus adaptée pour moi Donc là, j'en ai déjà parlé beaucoup dans la formation. On pourra voir ensemble si jamais vous vous posez encore la question vraiment par rapport à des points particuliers. Ça va être également comment s'inscrire euh, bah comment s'inscrire, je viens de vous l'expliquer comment s'inscrire via le CPF et eh bien là, euh, je vous l'explique également, euh, donc comme je vous l'ai expliqué euh, donc juste avant hein, je vous enverrai tout le descriptif de comment s'inscrire via le CPF, on pose aussi souvent la question, est-ce que je ne suis pas trop jeune, est-ce que je ne suis pas trop âgée il n'y a pas d'âge idéal pour vivre la vie de ses rêves donc non, il n'y a pas on n'est pas trop jeune ou pas trop âgé. alors trop jeune, si, si on a en dessous de 16 ans, de 16 à 18 ans, il faut demander l'accord aux parents. Donc moi j'ai une décharge euh, voilà des, des parents et, euh, et sinon bah, ça pose aucun souci. On peut très bien suivre la formation pendant qu'on travaille. Quelle est la durée de la formation En principe c'est six mois mais s'il vous faut un peu plus de temps, moi je préfère vous accompagner au mieux. Euh, comment est-ce qu'on est accompagné dans la formation Et eh bien à travers des évaluations que je vais corriger régulièrement par, euh, par audio comme je vous l'ai expliqué au départ. Euh, Qu'est-ce qu'on me pose d'autre comme question souvent euh, ben pour le kit, pour le matériel, donc euh, le matériel n'est pas inclus dans la formation puisqu'il y a des élèves qui ont du matériel donc je voulais pas leur imposer du matériel supplémentaire. Par contre si vous avez besoin de matériel, je vous offre 20% actuellement sur le kit de formation et euh, donc du coup ben, vous aurez le lien euh, vers, euh, vers enfin le code de réduction. Euh, sur euh, sur le kit une fois que vous aurez intégré la formation et vous avez également la possibilité de euh, prendre euh, ben, juste certains éléments sur mon site et en tant qu'élève vous avez 10% de réduction plus euh, souvent l'envoi euh, offert au bout d'un certain montant et le règlement en trois fois sans frais. Là, j'ai vraiment fait le maximum de ce que je pouvais pour vous aider de ce côté-là. Donc, mes produits sont hypoallergéniques, véganes, non testés sur les animaux, parce que pour moi, c'était important et parce que maintenant, c'est la norme pour les produits euh, européens. Donc, moi, tous les produits, bien sûr, sont européens. Et euh, voilà, je voulais vraiment la meilleure qualité de produit. Donc, vous pouvez même travailler sur des personnes qui ont des, des petits soucis en temps normal, puisqu'ils sont hypoallergéniques Testez quand même, hein. Voilà, faites peut-être juste un angle pour tester, puisqu'on peut être allergique à tout et n'importe quoi. Donc, voilà, il faut, faut vérifier de ce côté-là. Mais en tout cas, euh, voilà, ils sont vraiment hypoallergéniques Ils sont vraiment top. Ils tiennent super bien. Ils se travaillent bien. Et ça, c'est important, lorsque vous commencez, d'avoir des produits qui se travaillent bien. Et la différence entre un produit bas de gamme et un produit haut de gamme, comme le mien... c'est ça va être sur la pause une différence de peut-être 2 euros. Il vaut mieux dépenser 2 euros, mais de faire la pause 5 euros plus cher et qu'elle tienne et que la cliente nous recommande que de baisser son tarif de 2 euros et de prendre des mauvais produits. Vraiment, hein, ne, ne faites pas de la médiocrité. Euh, si vous voulez faire du haut de gamme, prenez et investissez dans des bons produits. Je peux vous garantir que ce sera le meilleur investissement de votre vie. Voilà, Qu'est-ce qu'on me pose d'autres comme question Après souvent c'est des questions plus spécifiques. Euh, Est-ce que les hommes peuvent faire cette formation Oui tout à fait, j'ai déjà formé des hommes également et ils sont vraiment les bienvenus dans la formation. D'ailleurs en général c'est les mascottes. Euh, Est-ce que si on a besoin de moi encore après la formation je serai toujours là Oui je suis toujours là pour mes élèves si on a besoin de moi est-ce que je suis joignable, oui mais c'est vrai que je préfère euh, voilà, répondre dans les, dans les évaluations euh, parce que voilà je, je dois aussi m'organiser, j'ai aussi des choses à faire mais bien sûr si vous avez besoin de moi je suis là et il y a le groupe privé hyper bienveillant qui est là pour ça également pour poser les questions, moi je suis là vraiment, euh, par exemple lorsque vous êtes sur une pause, que vous avez un doute sur une cliente, est-ce que je peux travailler ou pas sur elle, est-ce qu'elle a une maladie ou juste une déformation à ce moment là, et eh bien je, euh, je pourrais vous indiquer si oui ou non. Donc voilà, j'ai un nom assez très très court. Comment je fais à l'aide Nathalie Voilà, je suis là pour vous aider de ce côté-là. Donc voilà, je pense que j'ai répondu quand même à pas mal de questions. Je voulais pas que cette conférence dure trop longtemps. Donc j'ai réussi plus ou moins mon pari. Donc si vous avez envie d'aller voilà, plus loin, si vous avez envie, euh, si vous sentez en fait que je suis la bonne personne pour vous, si vous avez envie d'être accompagnée par une personne bienveillante, eh bien moi je serais très heureuse de vous accompagner, mais encore une fois, j'ai deux critères de choix pour mes élèves la bienveillance, vraiment être gentil, c'est con à dire, mais vraiment il, il faut pas être méchante les unes envers les autres, ça ne sert à rien, ça n'avance à rien d'écraser les autres pour se sentir euh, meilleur, ça doit être une compétition saine et donc la deuxième c'est être motivé, je ne veux pas des personnes qui se disent, oh j'ai envie de changer mais je sais pas quoi faire, oh, on va tester ça non, je veux vraiment que vous soyez motivé à aller au bout de la formation parce qu'un échec d'une élève c'est un échec Personnel. Voilà, bon, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette conférence. Euh, bah vous retrouvez les informations euh, juste en dessous euh, de cette vidéo si vous souhaitez donc aller plus loin et sinon sur le site www.yornels-international.com. Dans la partie contact, vous pouvez m'appeler. Dans la partie formation pro, vous pouvez vous inscrire personnellement. Et dans la partie financement CPF, eh bien, vous pourrez euh, vous inscrire par ce biais. Et je tiens à préciser que euh, euh, je suis en train de déposer mes, des certifications pour, euh, donc pour que ce soit de, reconnu comme un diplôme d'état, ce métier, dans la prothésie angulaire et dans l'extension de ciel C'est-à-dire que bientôt, il n'y aura plus besoin de passer... Par le CAP donc si maintenant actuellement vous avez pas envie de passer par le CAP que vous voulez faire un financement personnel et que vous voulez garder vos points CPF parce que non vous ne les perdez pas même si vous arrêtez de travailler vous les gardez euh, c'est des fausses rumeurs tout ça hein, de, de, des centres de formation peu scrupuleux qui veulent vous pomper les CPF moi c'est pas le cas du tout euh, moi je, je fais des démarches très très lourdes hein, pour pouvoir certifier ces formations pour qu'elles soient reconnues comme un diplôme d'état euh, et donc du coup à ce moment là quand ce sera fait vous n'aurez pas besoin de passer par le CAP Et donc du coup vous pourrez euh, prendre des formations complémentaires à ce moment là Souvent c'est l'astuce que je donne pour les élèves qui hésitent un petit peu Dans ce cas là si vous hésitez entre les deux que vous avez un petit montant CPF Préférez le laisser de côté Pré Enfin oui voilà préférez le laisser de côté Ça n'a pas l'air français ce que je dis <rire> euh, Voilà Laissez-le de côté, tout simplement. Et euh, financer personnellement, comme je vous l'ai indiqué, avec donc les clientes, et du coup, euh, bah, prenez votre CPF plus tard, une fois que mes certifications seront déposées. Il y a très très très peu de centres de formation qui ont fait cette démarche, parce que Calliope, c'est un audit euh, horriblement long, j'ai travaillé je crois pendant 6 mois dessus, ça a été 8 heures d'audit de suite, je n'en pouvais plus, c'était atroce, de questions, de pièges, de choses comme ça, je l'ai réussi du premier coup. Euh, et euh, j'ai fait euh, donc euh, Calliope, Datadoc, donc j'ai vraiment le plus haut niveau voilà, qu'on qu peut avoir dans, dans ce domaine là, des certifications et maintenant donc en dernier, certification au répertoire spécifique. Euh, donc voilà pour que ce soit reconnu enfin ce métier et donc du coup euh, ben voilà ça je pense que ça montre mon implication dans ce métier, euh, que j'aime ce métier, que je vais aller encore plus loin et que je fais toutes ces démarches pour vous simplifier la vie également et que vous puissiez profiter de votre CPF euh, sereinement. Voilà je vous dis un grand merci encore une fois d'avoir assisté à cette conférence et je vous dis à très bientôt. Bye voilà, alors avant de vous quitter, j'avais juste envie de vous montrer donc une pose que j'ai réalisée sur moi avec le Magic Gel, donc c'est un gel vraiment que j'adore, que je trouve super et en fait qui se travaille vraiment tellement bien, tout en finesse il s'applique tout seul il est vraiment top, donc voilà, là je vous montre juste une pose sur moi et vous saurez réaliser à la fin de cette formation styliste angulaire niveau 1, ce type de pose, alors là elle est tout en simplicité, mais vous pourrez travailler euh, vraiment... Euh vous pourrez réaliser des, des choses bien plus poussées. Là, vous voyez un extrait de la formation 6, ongulaire niveau 3. Donc, c'est une pose qui a été réalisée en pop-it. Euh, donc là, vous voyez toutes les nuances, en fait, de la French, avec euh, donc les petites feuilles d'or également. Je vais vous apprendre comment euh, réaliser un acrygel personnalisé vous-même, avec vos propres couleurs. Euh, je vous montrerai comment faire des French en 3D, euh, des... Ouais, plein de techniques différentes qui vont vraiment vous permettre d'être totalement euh, eh bien hors concurrence puisque les, vos concurrentes ne sauront pas faire ce genre de pause et surtout vous imaginez bien que vous pourrez augmenter vos tarifs et faire réellement du haut de gamme. Donc voilà je vais vous montrer quelques photos de, de choses que vous pourrez réaliser des petites vidéos également euh, donc là on est sur vraiment une offre super limitée encore une fois je vous rappelle formation styliste ongulaire niveau 1 plus formation styliste ongulaire niveau 2 ou 3, la formation de création d'entreprise qui est normalement à 997 euros que je vous offre aujourd'hui, la mise à jour également de la formation styliste ongulaire niveau 1, comme vous l'avez vu, elle est très très complète, qui était normalement à 997 euros que je vous offre également, donc pour ce tout ce pack, on est à 166 euros par mois sur 18 mois. Ou si vous souhaitez que faire la formation styliste ongulaire niveau 1, avec la création d'entreprise et la mise à jour, on est également à 166 euros par mois, mais sur 12 mois. Et comme vous l'avez compris, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce seront les premières modèles qui payeront votre formation. Et en plus de ça, vous allez déjà commencer à avoir un réel revenu euh, grâce, euh, eh bien, grâce aux pauses que vous allez faire durant la formation. Donc là, comme vous le voyez sur la droite, ce sont des vidéos, des extraits donc de ces techniques en pop-it. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de techniques différentes, euh, de beaucoup de, ouais, de, de techniques qu'on va pouvoir mettre en œuvre, euh, qui vont être différentes les unes des autres et qui vont pouvoir vraiment s'adapter à tout le monde. Donc, euh, et comme je suis tellement euh, bah, convaincue finalement que mes, mes formations vont pouvoir changer votre vie et qu'elles vont vous plaire, eh bien, je vous offre en plus 30 jours de formation, euh, ben de garantie sur ces formations. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez aujourd'hui, et eh bien, durant 30 jours, vous pourrez avancer dans les formations, euh, vous pourrez voir le contenu et euh, si ça ne vous convient pas vous pourrez simplement m'envoyer un petit message pour me dire nathalie je souhaite être remboursé ça ne me convient pas et nos chemins s'arrêteront là je vous rembourserai entièrement bien évidemment il ne faut pas avoir fait des évaluations avant ça euh, c'est uniquement donc en visionnant le contenu donc voilà là vous pourrez voir euh, qu'on peut réaliser toutes sortes de, euh, de poses vraiment originales grâce à cette technique de pop qui est pour moi vraiment euh, la révolution de ces dernières années et qui va être la, la révolution surtout des prochaines années. Et bien souvent en ce moment, on, on, voilà, les, les, les techniciennes russes commencent un petit peu avec cette technique mais elles restent sur des choses très très simples. Là on est vraiment sur des techniques techniques très poussé dans cette formation. Donc, euh, si vous voulez être vraiment au top du top et euh, être en avance sur tout le monde, eh bien, c'est le moment grâce à cette offre, euh, à cette offre assez unique qui se représentera peut-être plus. Donc, voilà, je vous dis encore ben, un grand merci d'avoir assisté à cette conférence aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et puis, je vous dis à très bientôt.